Comment charger plus rapidement son téléphone Très bonne question. On voit que beaucoup de nouveaux constructeurs intègrent une charge super rapide ou rapide dans les nouveaux smartphones. Le problème, c'est que les adaptateurs secteurs, soit n'existent plus, sont plus dans les boîtes de téléphone, soit ne sont pas forcément adaptés à la charge rapide. C'est pourquoi il faut souvent en acheter un à côté pour pouvoir bénéficier de cette charge rapide. C'est notamment le cas chez Apple. Parce que oui, il n'y a même plus d'adaptateur secteur dans les boîtes des nouveaux iPhones. Les nouveaux iPhones sont compatibles à la recharge 20W. Mais si on veut acheter, mais si on veut en profiter, il faut acheter un adaptateur secteur à côté. Et celui d'Apple est assez cher. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous proposer une bonne solution alternative. Un adaptateur secteur USB-C, 20W, mini, tout petit, tout compact, simple à transporter, simple à utiliser. C'est le Anker Nano PowerPort 3 Dans cette vidéo j'ai testé cet adaptateur secteur et surtout je vous le compare aux adaptateurs secteur Apple Celui de base qui était fourni avec les iPhones c'était celui qui était de 5 watts et celui qui coûte cher de 20 watts On va voir lequel est plus performant, on va voir comment charger plus rapidement son téléphone, c'est parti Je vous le disais en introduction, on a de plus en plus de smartphones qui proposent la recharge rapide. Que ce soit les iPhones avec le MagSafe ou avec maintenant les câbles Lightning USB-C ou les Oppo, les téléphones Android. Le souci, c'est que chez Apple, si vous voulez acheter l'adaptateur secteur USB-C, vous allez devoir mettre 25 euros pour quelque chose qui est assez basique. L'adaptateur secteur normal de chez Apple est un adaptateur 5 watts. Il ne vous permettra donc jamais d'avoir une recharge plutôt rapide. Moi, j'ai trouvé le bon compromis entre rapport qualité et prix. Et surtout, design, c'est le Anker Power IQ 3.0. Ce petit adaptateur secteur permet un chargement à grande vitesse. Il est équipé d'un port USB-C Power Delivery doté d'une puissance de 20 watts pour charger téléphone, tablette et même montre connectée. Un des points aussi sympas de ce chargeur d'Anker, c'est son design et sa taille. Globalement, il fait la même taille qu'un chargeur d'iPhone 5 watts. Il est beaucoup plus compact qu'un chargeur 20 watts d'Apple, qui du coup est aussi plus cher. Sa technologie est aussi très intéressante car la technologie Power IQ 3.0 prend en charge le large éventail des protocoles de charge pour garantir une compatibilité avec tous les smartphones et tous les produits en USB-C. Il est compact, il fait 2 cm d'épaisseur, il offre une puissance de 20 watts. C'est du coup pour moi mon compagnon de voyage. Je vous l'ai présenté, maintenant regardons son efficacité sur le terrain en le comparant aux autres chargeurs. Ça va être simple, mon téléphone principal c'est mon iPhone 12 Pro Max J'ai besoin de le charger à peu près ouais, tous les jours Je vais vous montrer du coup la différence de charge entre ce petit Power IQ 3.0 Dunker le, le chargeur original d'Apple en 5W Et le chargeur d'Apple 20W Qui est je le rappelle 25% plus cher Regardons ce que ça donne Je vais brancher mon iPhone 12 Pro Max au Power Port 3 Dunker Et on va voir en combien de temps ça charge je l'ai comparé bien entendu avec les deux autres adaptateurs secteur d'iPhone et voici les résultats dans un tableau récapitulatif. On voit que l'Anker Nano PowerPort 3 est à peu près 3 fois plus rapide que l'adaptateur Apple 5W. Au bout d'une demi-heure, on se retrouve avec 52% de batterie sur l'iPhone 12 Pro Max avec le Anker Nano PowerPort 3. Contre 50% avec l'adaptateur secteur 20 watts d'Apple et 17% avec celui 5 watts d'origine. Au bout d'une heure, avec l'adaptateur secteur Anker, votre téléphone sera chargé à bloc. Ce qui n'est pas forcément le cas avec les deux adaptateurs secteur concurrents. Sachant que le Nano PowerPort 3 d'Anker est moins cher que le chargeur d'Apple 20 watts. Voilà les amis, vous avez le comparatif, le test de performance de cette Anker Nano PowerPort 3. Vous voyez pourquoi je préfère m'orienter sur cet adaptateur secteur qui est plus compact et surtout qui recharge plus rapidement mon téléphone. Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. Merci, merci pour votre soutien. A bientôt sur la chaîne.